La question des droits des femmes, ce n'est pas une question marocaine, mais c'est une question mondiale. Nous féministes à l'échelle mondiale réfléchir ensemble parce que ce sont les mêmes problématiques, l'accès à l'emploi, le chômage, le changement des lois est très important, mais le travail avec les femmes au niveau territorial, c'est aussi important.